Well. Yeah. J'espère que vous pouvez me suivre sur euh, Zoom. Arthur, je remercie euh, les présentateurs ici. Je pense que c'est inspirant et c'est intéressant d'écouter euh, ce qui s'est passé dans certains pays en très peu de temps, c'est-à-dire à partir de mars 2020. Je me rappelle de ces nuits où on ne dormait pas, les huit ans en particulier. Lorsqu'on travaillait ensemble, c'était souvent euh, très tôt de travailler depuis la maison. Les gens se connectaient toujours en ligne pour travailler dans le monde entier. Nous, nous sommes une organisation qui travaillait en ligne depuis, donc euh, ça ne nous a pas trop dérangé. Mais il y a eu beaucoup de silence à la radio. Je devais me réveiller et des fois à trois heures ou pas, J'ai vu cette décision. Et je crois peut-être qu'à cette époque, je ne vais pas à trois heures comme je le pense. Mais c'est très inspirant ce qui s'est passé au Sri Lanka et ce qui s'est passé dans la communauté en général. Également, pour revenir à la présentation, ce qu'il disait, c'est que le Sri Lanka a été une tête de gondole dans le travail face à la COVID-19. et ça a eu euh, un impact dans euh, toutes les régions dans le monde, là où on utilise l'application, la plateforme DHIS-2. Donc, il y avait euh, ce package pour la COVID-19. Il y a eu beaucoup euh, d'innovations. Il y a beaucoup de difficultés également en matière avec euh, le tracker de DHIS-2 qui euh, a été amélioré dans le DHIS-2 lui-même. Également, à la genèse de ce problème en mars 2020, il y a eu beaucoup euh, de sensibilisation en matière de développement et nous reconnaissons l'importance du soutien euh, aux développeurs qui n'avaient peut-être pas eu connaissance de, des 2, mais beaucoup de développeurs ont connu le problème qu'il fallait résoudre plus que l'équipe même sur place. Et nous avons vraiment apprécié cela et ça nous a permis d'avancer. Et ces académies de développement euh, ont été lancées après mars euh, 2020 euh, au Sri Lanka. Donc, euh, l'académie de développement a 30 à 40 personnes qui viennent du monde entier qui essaient de euh, bâtir des applications à partir des HHS2. Et je croyais également que... C'est en mars 2020, je crois bien, je vais me corriger, que c'est là que le premier, la première académie a été développée. Et c'était d'abord en décembre 2019, si je ne me trompe pas. Donc, maintenant, je vais parler des tensions dans le 2 les choses dire, qu une chose que j'aimerais dire, c'est que ce n'est pas qu'une question euh, d'application. Euh, souvent, c'est des applications euh, indépendantes qui n'ont besoin de rien du tout. Et c'est une chose dont on a besoin euh, pour euh, l'infrastructure, euh, pour les applications, que ce soit du web ou sur le téléphone, mais il faut euh, mettre beaucoup de choses en place. Pour pouvoir faire l'extension de, de de manière assez robuste, mais également, il fallait prendre en compte la formation, la, le renforcement de capacité. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait autour de ces applications. Donc, de l'exemple de le Sri Lanka. Euh, qui a été partagé, on a vu cela, mais en fait, euh, on a besoin de quelque chose d'autre plus que l'application. Vous pouvez bâtir une nouvelle interface, concernant ce que DHS2 peut faire, également euh, le système. On a besoin également de mettre quelque chose dans le euh, dashboard, c'est-à-dire le tableau de port pour pouvoir... Euh, à y avoir accès et aussi penser à comment configurer cela pour y avoir accès de manière générale. Il faut également mettre les données et les métadonnées qui sont assez complexes. On doit mettre tout cela ensemble et c'est tout ça qui rend ça un peu cher et coûteux et c'est pas très facile de faire ce développement et d'utiliser ces innovations dans le DHSE. Donc voilà ce que j'ai à dire. Je vous en remercie. Merci. Euh, je crois que vous m'écoutez maintenant. Maintenant, on va donner quelques exemples spécifiques voir comment est-ce que euh, l'extension euh, peut être faite dans ces applications euh, en général. Maintenant, euh, c'est pas encore euh, soutenu par l'application la, euh, DHS2 aujourd'hui, mais il y a beaucoup de choses qui sont déjà disponibles. Mais vous allez apprendre ceci. Et, l'enseignant à plusieurs personnes, c'était une chose sur laquelle on veut mettre l'accent. Maintenant, euh, l'exemple venant de Sri Lanka, c'est une application qui a poussé euh, les limites de ce qu'on peut faire avec le tracker des HS2 et ça permet d'aider de voir ce qu'on peut faire dans le navigateur que ce soit durant la COVID-19. Euh, après, donc il y a les problèmes de performance qu'on a rencontrés à partir des API, mais aussi dans le navigateur. On a tout fait pour pouvoir mettre cela en œuvre et faciliter la tâche aux gens afin qu'ils puissent s'adapter à la base de données. Donc voilà un peu ce dont il est question dans le développement de l'application, mais également on a 21 millions d'entités de, traquées dans le DHS du ensemble. Donc, ça montre un peu l'extension de, de la cartographie de l'application. Maintenant, le modèle lui-même, c'est un peu euh, une difficulté pour l'application euh, en matière de euh, données de relations. Donc, euh, ce n'était pas pris en compte au début. Donc, on devait tout faire pour l'intégrer dans la plateforme de base de DHS2 afin que d'autres applications puissent y avoir. également. Un autre exemple très important, c'est le certificat de COVID-19. Vous avez entendu parler de DIVOC aussi à Lanka, Et vous avez entendu parler de certains qui mettent aussi, mettent aussi en place les systèmes de euh, vaccination en matière de certificat via, de COVID-19, mais également, vous avez entendu parler des spécificités de, spécificité de l'Union européenne, et le DIVOC, qui est très important. Donc, ce n'est pas seulement ces questions euh, qui sont prises en charge par l'application, mais ici, c'est clair que c'est une question de personnalisation de l'application. Donc, vous n'avez euh, pas besoin de dire à tout le monde qui fait des vaccins qu'à aller euh, utiliser euh, l'application de tracker ou l'application de capture pour pouvoir euh, faire donner un, un certificat vous devez faire partie de leur flux de travail pour les assister afin de capturer euh, les, les trackers mais ce n'est pas une chose qui ne peut être qui peut être facilement extensible donc vous devez euh, faire appel à l'application euh, appel à l'application pour pouvoir faire entrer les données. Mais lorsque c'est déjà fait, vous ajoutez l'interface utilisateur pour pouvoir donner un vaccin, un certificat de vaccin dans un établissement de santé, mais ce n'est pas forcément assez parce que vous devez intégrer l'interface pour pouvoir faire la vérification des certificats ou des passeports vaccinaux. Donc, c'est des choses qu'on a rencontrées beaucoup en matière des cas d'utilisation pour ce qui est des certificats de vaccination COVID-19, parce que c'est une difficulté de faire appel à un système externe. Et vous devez penser à l'authentification, vous devez vous assurer que lorsque vous êtes en train de faire dans un environnement sensible comme le vaccin COVID-19, vous ne voulez pas que ce soit accessible à tout le monde sur internet donc vous devez avoir un système d'authentification sûr dans le DHS2 et nous savons que c'est pas très facile à l'entreprendre et également il y a aussi une autre composante qui est l'accès euh, du public de la COVID-19 dont nous avons une bonne connaissance donc euh, nous voyons les statistiques de euh, DHSS2 pour ce qui est des certificats de vaccins, mais dans ce cas, on a besoin de mécanismes pour pouvoir vérifier le certificat. Vous devez aussi contrôler l'accès de ceux qui doivent vérifier les certificats et également protéger les informations qui sont dans les certificats pour que ce soit pas accessible au public, mais c'est une difficulté parce que euh, ce n'est pas dans l'application de base même, c'est une extension pour l'application pour pouvoir prendre cela en compte. C'est aussi similaire euh, pour ce qui est de l'interopérabilité. Nous avons vu cela encore et encore dans des applications qui ont été développées, qui prennent en compte des systèmes externes dans le navigateur parce que euh, le système rend cela facile de mettre sur pied l'application et de bâtir une nouvelle interface. Vous pouvez mettre ça sur pied, télécharger cela euh, dans hs 2 directement. Maintenant, la question de sécurité est en compte parce qu'il faut pouvoir authentifier le système externe au, au navigateur. Comment on peut le faire en utilisant des 2 Comment on peut euh, partager euh, les accès? Donc, il y a tout cela à prendre en compte. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir euh, résoudre les problèmes de performance lorsqu'on commence à parler de 21 millions de trackers euh, d'informations traquées pardon. également euh, lorsqu'on a beaucoup de données qui viennent d'un système externe qui entre dans les hs 2 télécharger cela dans un navigateur d'utilisateur peut être très difficile et très volumineux. Donc, c'est une question qu'on doit prendre en compte en tant que développeur d'application lorsqu'on veut le faire de cette manière. Également, euh, il y a la question euh, de, de la sécurité et ça il faut dire que le fait l'application pardon permet de pouvoir euh, l'utiliser très facilement en ayant une interface utilisateur pour vous-même. Donc la question très facile ici, c'est pouvoir mettre cela en place dans le navigateur pour ne pas avoir de difficultés en matière de performance et de sécurité. L'autre point dont j'ai parlé, c'est le portail public parce que le le vaccin, le certificat de COVID-19, c'est une chose. Maintenant, le portail, c'est une autre. Il y a beaucoup de difficultés en matière de sécurité pour pouvoir avoir accès à ces données depuis un site qui est public. Il y a les questions de performance également, parce que si vous ne le faites pas de la bonne manière, vous vous connectez d'un navigateur public pour entrer dans le API de his 2 et tout ce que vous faites dans votre pays est disponible sur un portail public, ça veut dire que vous allez vous mettre dans, dans une situation très difficile directement. Donc, euh, il faut rappeler quand même que euh, l'extension des DHS 2 pour que ça soit accès au public, c'est dans les analyses, mais ce n'est pas un accès direct à l'application. Donc, c'est un concept de l'application et non euh, une extension euh, de l'application la, de, de base. Une chose à dire, c'est les portails publics qui peuvent être facilités, mais chaque portail public qui est dans un pays est fait de manière différente. On réinvente la roue, en fait. On sait à tous ces problèmes de sécurité et de performance encore et encore, le euh, And then one which is mobile vous, contenté d'avoir une manière standard de répondre aux difficultés. We Donc maintenant, pour ce qui est des applications mobiles, and, uh, the FCK, uh, nous so nous avons également sur le téléphone. La version Android prend en compte l'application de Capture. Il y a d'autres applications également. Vous allez voir cela lors de la compétition des applications le jeudi. Mais également, ça n'a pas à voir avec une seule application parce que des fois, on a besoin d'une un, application web pour pouvoir être en mesure de configurer l'application générale, les applications qui sont connectées à DHS. Également, il faut euh, se rappeler qu'on a besoin de certains modèles de personnalisation pour pouvoir euh, être à jour lors des nouvelles sorties de l'application. Il y a beaucoup d'autres difficultés, euh, non seulement avec euh, l'application mobile qui ont euh, des problèmes de performance également, mais l'équipe travaille euh, très fort pour pouvoir atténuer ces difficultés-là. Mais si vous avez dix mille personnes qui utilisent les applications pour avoir accès au serveur de euh, dhs 2 directement, donc il faut bien repenser à cela parce qu'il y a un problème de performance qui peut avoir lieu à cause euh, du nombre de personnes qui ont accès directement. Donc il faut repenser à l'infrastructure. Maintenant, quand on essaie de résoudre ces problèmes, comment on peut étendre le DHIS-2 pour qu'il y ait des extensions génériques. Donc, ça veut dire qu'on doit prendre en compte l'interopérabilité. Il faut euh, euh, prendre en compte les extensions pour le partage des données, euh, la maintenance. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on a besoin de cela. Euh, pourquoi? Parce qu'on est en train de réinventer la roue, comme je suis en train de le dire tout simplement. Il y a plusieurs exemples de comment est-ce que les problèmes ont été résolus ailleurs, mais également, il faut des efforts à chaque fois pour pouvoir répondre aux difficultés et tout faire pour pouvoir s'en sortir, que ce soit dans les questions de performance ou dans les questions de sécurité ou euh, de réutilisation. Également, on a tout fait pour pouvoir améliorer les capacités de ces extensions pour que ce soit accessible dans plusieurs cas d'utilisation. Donc, l'application rend cela très simple pour ce qui est de la durabilité de ces applications, mais également, ça rend ça très facile pour que les gens puissent avoir accès à l'application et l'utiliser. Également, il faut penser à la maintenance et le setup de l'application ou sa mise en place. Dans le cas de DHIS 2 il faut euh, penser sur le long terme pour les développeurs pour pouvoir faire euh, la maintenance. Comme je l'ai dit euh, sur la diapo précédente, euh, la question de réalisation d'interopérabilité de sécurité et de performance devra être améliorée lorsqu'on va prendre en compte ce modèle. Maintenant, je vais entrer dans les détails techniques. Euh, je vais essayer euh, de vous en parler un peu parce que c'est plus clair sur les diapos suivantes, mais il faut tout faire pour pouvoir soutenir ce concept d'extension dans le DHIS 2 parce que euh, de l'application, euh, il faut euh, prendre en compte le modèle de base, même en matière d'extension. Ici. On va parler euh, des de la documentation, de la formation et des guides, parce que il euh, y a des exemples concrets pour euh, les portails publics, parce qu'on a réussi à documenter les bonnes pratiques. On va parler des meilleures pratiques pour pouvoir mettre en place des portails publics, nos applications et voir. Pourquoi est-ce qu'il y a des difficultés Pourquoi est-ce que la partie la plus facile n'est pas vraiment ce qui est vrai Donc, on a essayé de documenter les leçons tirées et pour voir comment mettre en place des directives pour pouvoir résoudre les problèmes lorsque les mêmes problèmes vont venir la prochaine fois et éviter de réinventer la roue lorsqu'on fait face à ces problèmes-là. Ah, j'ai eu une réunion dans cinq minutes. Pardonnez-moi, je vais essayer vite faire. Je vais résumer ou conclure dans la collaboration euh, est très importante également ici. Parce qu'on a eu des informations venant des laboratoires, que ce soit de l'Université de Slo, ou d'autres euh, universités dans le monde. Donc, l'écosystème euh, et la communauté, tout entière travaillent travail pour, ensemble pour pouvoir améliorer la plateforme. excusez, uh, une moi de quelques secondes, on a des problèmes techniques. Oh, Zoom disconnected. One moment. And I was just wrapping up to was building to the climax. <laughs> I I can go ahead. Le and... problème avec Zoom mais bon, je vais essayer de euh, vite conclure vu que j'ai le son. Je n'ai pas besoin des autres diapos, mais le concept, c'est que l'extension des applications, on en a besoin et donc on doit se baser sur. Euh, les formations, euh, le renforcement des capacités pour pouvoir développer ces extensions. mais On a besoin également d'une infrastructure technique pour pouvoir voir comment est-ce qu'on peut rendre. cela facile pour pouvoir bâtir des extensions qui seront bénéfiques pour le système en, en profit des systèmes externes pour pouvoir avoir un concept qui est moins complexe en matière d'extension et voir comment est-ce qu'on peut partager tout cela, euh, bâtir ensemble et utiliser euh, de la meilleure manière possible l'application. Ceci étant dit, je crois que euh, je vais terminer ici parce que j'ai quelques problèmes avec euh, la, le partage d'écran. Merci. Now I'll wrap up the day, sorry. Everybody can go home now. You came in from 8.30 to 10. <laughs> Uh, I think on a 30 fini minutes. alors pour cette première, première séance, donc euh, 30 minutes et puis euh, on se retrouve dans les autres sessions spécifiques.